Charlie Jones est anglais, un globe d'air, un message familier ou de Paris, Londres et Rome. Peu importe ce voyage, il affirme encore qu'il n'y a pas de place comme la maison. La maison est le lieu où le plaisir commence. Et je vous parie que votre dentiste vous a dit que c'est à la maison où un bon équipement dentaire commence. Consultez votre dentiste régulièrement et bien sûr nécessaire, mais ne vous y trompez pas. Les vraies pratiques d'hygiène vocale à la maison sont tout aussi importantes. Deux règles vitales de l'hygiène domestique sont. Rosez-vous le dents immédiatement après le repas, même si c'est une collation. Prêtez attention à votre alimentation, ne vous pas dessouquer. Ces pratiques, plus les visites régulières chez le dentiste, vous rendront une personne plus âne et plus à Que vous montiez sur la tour Eiffel, que vous écoutiez la sonnerie du virpin ou que vous vous détendiez dans le meilleur endroit. Chez vous, ce spot a été sponsorisé par l'association d'interlocal.